Salut, c'est Galou pour GatewayTech.fr Aujourd'hui, on va parler sécurité, euh, surtout si vous êtes sur Windows, euh, sur Mac, pas trop besoin, même si ça commence à arriver. On va parler d'antivirus, antivirus gratuit et antivirus payant. Alors, les antivirus, il en existe des dizaines, des peut-être pas des milliers, on va pas jusque-là, mais au moins des dizaines. Et on ne sait jamais trop quoi choisir pour euh, bah, se protéger au mieux, que ce soit un antivirus gratuit ou un antivirus payant. Je vais vous donner, là, aujourd'hui, bah, mes deux... Allez, deux antivirus et demi. il si y en a un, il... enfin, c'est un antivirus, mais je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Euh, gratuit. Et euh, deux, voire 3 antivirus payants qui pour moi sont les plus efficaces les plus simples d'utilisation et qui sont pas très compliqués à comprendre on va commencer donc avec le premier antivirus gratuit alors c'est un voilà, c'est celui que je, je que je classifiais tout à l'heure dans deux et demi ça va être en fait Windows Defender si vous êtes euh, sur Windows 10 par exemple en fait c'est celui qui est intégré directement à Windows c'est pour ça que je dis que un est demi parce que il n'y a pas d'installation ou de choses comme ça à faire il est déjà intégré complètement à Windows 10 sur les précédentes versions de Windows il s'appelait Microsoft Essential et c'est voilà l'antivirus de Microsoft qui fait le job qui est très simple d'utilisation quand il vous détecte quelque chose, euh, voilà, il vous demande de nettoyer. Il va faire son petit boulot tout seul. Il va se mettre à jour tout seul. Sauf parfois, quand il va avoir besoin voilà, d'une grosse mise à jour ou qu'il va vouloir analyser l'ordinateur, là, vous allez devrez, vous devrez euh, bah, faire la manip... lancer la manipulation. Mais on a un antivirus qui est vraiment très, très simple. Et pour les gens qui n'ont pas envie de s'embêter, aller télécharger un antivirus sur un site par... Peut-être qu'ils vont, ils vont se planter et ils vont choper plein de merdouilles euh, et au final ne pas télécharger cet antivirus. Voilà, les personnes qui veulent la simplicité au maximum, et eh ben, Windows Defender, si vous êtes sur Windows 10, il euh, n'y a pas plus simple. Le deuxième, donc c'est Avira, qui pour moi euh, remonte un petit peu, il euh, y a quelques années, J'étais pas super fan, je trouvais pas ça vraiment très très efficace. Là, depuis un an, un an et demi, je trouve qu'ils se sont améliorés. L'installation est simple, mais peut-être un peu longue. Il y a pas mal d'options, c'est pas trop quoi installer, mais voilà. Si vous faites l'installation de base, vous êtes quand même protégé euh, ben un minimum, il n'y a pas de souci. Il est relativement simple d'utilisation. Quand il va détecter quelque chose, pareil, ça va être nettoyé, ça va être mis en quarantaine, il n'y a pas de souci. Et on a un antivirus gratuit, voilà, performant et efficace. Il est, pour ma part, je trouve un tout petit peu lourd pour les systèmes un petit peu bah, légers en performance. C'est-à-dire que je trouve qu'il met un petit peu de temps à démarrer et être actif quand l'ordinateur, quand Windows démarre. Euh, voilà, c'est à ce niveau-là que je le trouve un petit peu lourd après dans l'utilisation. Pas trop de soucis, prend pas trop de ressources, mais voilà, c'est le temps bah, qui se lance qui, pour ma part, je trouve, est un petit peu long. Et donc le troisième antivirus que j'ai euh, découvert il y, a, oh, il y a deux ans peut-être, je ne le connaissais pas du tout, ça s'appelle 360 Total Security. Alors comme ça, ça fait antivirus à la mort moelleux, entre guillemets, euh, antivirus, euh, faux antivirus. Mais en fait, non, c'est vraiment quelque chose qui protège bien. Euh, pour un antivirus gratuit, vous avez possibilité d'avoir un pare-feu. Donc, euh, ce qui est toujours intéressant, c'est toujours un petit peu mieux que le pare-feu intégré à Windows. Et, euh, et voilà, il a une petite extension aussi pour les navigateurs. Il, il protège vraiment bien. Après, il a deux petits défauts. C'est qu'il faut bien le configurer. Enfin, petits défauts, on va dire. Il faut bien le configurer parce que euh, de, dès le départ, il va, euh, en fait, quand il va démarrer, vous allez avoir une petite, euh, un petit encadré euh, en bas à côté de l'heure qui va s'ouvrir et qui va vous indiquer bah, le temps de démarrage de votre ordi. Ça, franchement, on s'en balance. Ça ne sert à rien et euh, ça fait, voilà, un petit pop-up qui arrive, qui est toujours embêtant au démarrage d'un ordi. Voilà. La deuxième chose, c'est que, euh, pareil, il peut se loguer automatiquement à un compte Facebook. Je ne vois pas forcément l'intérêt, mais bon, soit. Et le troisième, la troisième chose qui peut en rebuter certains, et ce que je peux comprendre tout à fait, c'est qu'il est en anglais. Il n'y a pas de version, en tout cas pour le moment, pas de version en français. Donc ça, c'est vrai que un, ça peut être un gros point négatif. C'est vrai que pour euh, des fois, des personnes âgées, bah, l'anglais, c'est peut-être pas forcément ça. Et, euh, et c'est vrai qu'un antivirus en français, on comprend mieux, même quand il va détecter quelque chose ou qu'il va vous demander de faire une action, bah, en français, c'est toujours plus simple pour tout le monde, de toute manière. Donc, c'est vrai que j'espère qu'une version française arrivera assez rapidement parce que, parce que ça manque, tout simplement, et ça peut rebuter certaines personnes. On va passer maintenant aux antivirus payants. Et là, j'en ai euh, trois... On va dire 2,5, parce qu'il y en a un, je suis un tout petit peu mitigé. Euh, je vais en parler tout de suite, tout de suite, comme ça, on va vite passer. Mais euh, voilà, il y en a 2,5, comme pour les gratuits, du coup. Donc, le premier, voilà, ça va être Dr Web. Euh, comme ça, ça fait bah, un peu comme le 360 Total Security, ça fait un peu faux antivirus. Euh, un bon pack de spyware, par exemple. Mais non, c'est un antivirus qui existe depuis pas mal d'années. Euh, je crois que c'est russe, si je me souviens bien, je ne suis pas sûr. Et c'est quelque chose vraiment de super efficace. Euh, il, est vraiment, il protège vraiment très bien. Mais voilà, il va vous poser certaines fois des questions ou qu'est-ce que je fais, ou ce n'est pas très clair à, euh, à répondre. Il est, je trouve, à mon, à mon sens, un peu lourd pour les ordi aussi. Et bah, le petit point négatif, entre guillemets, c'est qu'il n'est pas très connu. Donc, les gens, bah, d'emblée, ne vont peut-être pas aller vers cet antivirus, qui pourtant est quand même efficace. Il bloque pas mal de virus. Il est, euh, il est vraiment efficace à ce de ce côté-là, donc ça, il n'y a pas de souci. Mais voilà, du fait que ce ne soit pas très, très connu, bah, on n'aurait pas tendance à aller, à aller vers eux, en fait. Maintenant, on va parler de Kaspersky. Alors, Kaspersky, il était très, très bien il y a 5, 6, entre 4 et 6 ans, il était vraiment très, très bien. C'était l'un des meilleurs. Il, protége, enfin, il protégeait et il protège toujours bien. Mais au fil des années, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je trouve que, que ce soit la version de base antivirus ou que ce soit... Euh, la plus grosse version, Internet Security, euh, tôt, y a, y a eu, ils ont renommé plein de fois leur version euh, au-dessus, ils ont créé d'autres. Enfin, on s'est un peu perdu. Et euh, donc, que ce soit de la petite à la plus grosse version, eh ben, pour les ordinateurs un petit peu poussifs, un petit peu vieux, c euh, voilà, ça le plombait encore un peu plus. On avait des, des versions Caspercy qui étaient quand même pas mal lourdes. Et, euh, et c'était dommage parce qu'il était vraiment simple d'utilisation. Il était en français, euh, il était efficace. Voilà, il avait plein de qualités, mais il était vraiment bien, bien lourd. Là, depuis à peu près un an et demi, deux ans, il s'est allégé. On a toujours 15 000 versions dont on ne comprend rien, mais il est plus léger, donc c'est vrai qu'il est vraiment efficace. Après, il n'est pas... Euh, comment dire euh, Celui que je vais vous présenter juste après, il est modulable comme on veut celui-là au niveau de nombre de postes par exemple en fait c'est surtout ça nombre d'années un, un an deux ans trois ans cinq ans ce que vous voulez mais au niveau de nombres d'ordi on passe de un ordi à trois ordi on peut, si on a deux ordi ben, on est obligé de prendre la version à trois ordi euh, après de la 3, on passe à la 5. donc voilà il n'y a pas de juste milieu c'est un petit peu dommage mais voilà pour la plupart des personnes c'est peut-être pas très handicapant Et le dernier, que j'aime par-dessus tout, que je conseille partout, ça va être euh, EZ Node 32 Pareil, celui-là n'est peut-être pas forcément très connu du grand public. Dans les classements antivirus, il est pourtant bien classé en général. Et il a tous les avantages, on va dire. Euh, il a tout pour lui. Il est très léger, que ce soit la version antivirus, que ce soit la version Smart Security. Alors maintenant, il y a une version Internet Security. Que ça soit n'importe quelle version, ça va être très léger pour les systèmes, donc même des PC vraiment vieux, il n'y a pas de souci, ça va, ça, ça va tourner correctement. Il est également multiplateforme, c'est-à-dire qu'on peut le mettre sur Windows, il existe sur Mac, euh, sur Linux, je ne sais plus, je crois, à vérifier. Euh, Android, il existe, enfin voilà, il est vraiment multiplateforme, donc ça c'est pas mal. Et contrairement à Kaspersky, il est beaucoup plus modulaire, beaucoup plus modulable que, que lui. Voilà en fait. Si vous voulez le prendre pour un poste, deux postes, trois postes, quatre postes, dix postes, vingt postes, vous pouvez. Euh, si vous voulez le prendre pour un an, deux ans, trois ans, vous pouvez. Si en cours d'année, vous avez un nouvel ordinateur, vous pouvez augmenter le nombre de postes que vous avez et le prix de cette licence sera pour rata bah, de ce qui reste encore de euh, euh, la durée de la, de la licence initiale. Donc, si par exemple, vous voulez, vous avez un nouvel ordinateur, si vous êtes proche de la date échéance, ça ne va vraiment rien vous coûter. Par exemple, si vous êtes à deux mois, par exemple, il ne faut pas le faire trop près, sinon ça ne va pas être possible. Mais si vous êtes voilà, à deux mois, deux mois et demi de la date d'échéance, vous augmentez un poste, ça va peut-être vous coûter 2 euros, 3 euros, à peine. Donc, c'est vraiment super intéressant. Euh, vous voulez passer sur la version, vous, êtes, vous avez acheté de base la version antivirus et puis vous voyez que bah, vos besoins ont augmenté, vous avez besoin de plus de sécurité, enfin un pare-feu quelque chose, vous pouvez up upgrader en version Smart Security. Vous êtes vraiment euh, libre de faire tout ce que vous voulez avec cet antivirus, et c'est ça qui est bien, c'est ça qui est pratique, euh, c'est ça, voilà, sa force. Au niveau tarif, on n'est pas forcément, on est dans la moyenne des autres, hein, à peu près, mais euh, voilà, on est, on, il est vraiment modulable et c'est ça qui est très intéressant, modulable, euh, efficace et très léger pour les ordinateurs. C'est vraiment les trois points positifs de cet antivirus. Voilà ce que je peux donc vous conseiller en antivirus gratuit et payant. Vous avez le choix, voilà, je vous ai présenté deux, trois antivirus gratuits, deux, trois antivirus payants. Après voilà, tout dépend en fait de euh, l'utilisation que vous avez de votre ordinateur. Si vous naviguez sur Internet des navigations basiques, euh, vous allez voir euh, votre généalogie, euh, des recettes de cuisine, des choses comme ça, et que vous communiquez par mail, mais que vous ne recevez pas euh, des, euh, des pièces jointes, ou que vous êtes abonné à aucune newsletter, des choses comme ça, je dirais un antivirus gratuit euh, suffit largement. Après, c'est vrai que si vous allez un peu plus loin, que beaucoup de personnes vous envoient des mails avec pièces jointes, des fois vous ne savez pas trop de qui ça vient, euh, vous faites du téléchargement, légal ou illégal, ça après, c'est pas mon problème. Que vous voilà, vous allez sur plein de sites pas forcément très, très sûrs, très, très certains, à ce moment-là, basculer peut-être vers un antivirus gratuit, euh, payant, voire même avec une solution assez costaud, style internet security avec un pare-feu intégré, voilà, si ça dépend voilà en fait de votre utilisation, de ce que vous faites sur votre ordinateur. Sachez que euh, je serais que j'ai beaucoup parlé d'antivirus, donc on a tendance à penser que c'est surtout sur Windows, mais euh, je me rends compte depuis quelques années que sur Mac ça commence à arriver, on a surtout bon du spyware, donc là les antivirus ne seront pas forcément très très efficaces. Il faudra plus se rabattre, se rabattre vers d'autres logiciels. Je vous renvoie vers la vidéo que j'avais faite pour nettoyer votre ordinateur, que je mettrai en annotation là ou là, je ne sais jamais dans quel sens ça se met. Mais euh, voilà, de toute façon, ces petits logiciels que je vous avais donnés sont des compléments aux antivirus. Avec un antivirus costaud et des petits logiciels antiparasites, normalement, vous êtes quand même paré pour la plupart des problèmes. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura servi. Si c'est le cas, n'hésitez ben, pas à mettre un petit pouce bleu si vous êtes sur YouTube, à partager votre, cette vidéo, ça me fera vraiment très plaisir. Et ben, moi, je vous retrouve très bientôt sur galwaytech.fr et je vous souhaite une bonne journée. Salut, salut